Ça peut-être que les Français ne le savent pas, mais les Français ont joué à un un rôle très important pour l'archéologie iranienne parce qu'on a été euh, les premiers quasiment à venir. Euh, donc c'était l'Empire Kadjar à l'époque, fin 19e, début 20e siècle, et les Français ont eu un monopole des fouilles. Euh, les Kadjars vendaient un peu le, leur pays à, à tous les occidentaux. Donc les Britanniques, forcément plus intelligents, ils ont eu le pétrole. Et nous, on a eu le patrimoine culturel, entre guillemets. Mais ce qui explique que les Français ont joué un rôle très important pour l'archéologie iranienne. Et notamment, le principal site fouillé par les Français, c'est Suze. Et ce qui explique que le principal musée d'archéologie iranienne à l'heure actuelle, il n'est pas au British Museum, il n'est pas en Iran, c'est le Louvre. Bon. Alors... Il y a eu ces fouilles françaises à Suze des années 1880 jusqu'à la veille de la Révolution islamique en 1978. Ces fouilles ont montré que le site de Suze est occupé depuis moins 4200 avant Jésus-Christ. Alors, là, je vais faire un petit bémol. Cette histoire vient juste d'être modifiée parce qu'un archéologue iranien a trouvé récemment des couches antérieures à 4200 avant Jésus-Christ à Suze. Donc, maintenant, on fait remonter l'histoire du site jusqu'à moins 4800. Donc, on a à Suse un site qui est occupé pendant 7000 ans, de moins 4800 jusqu'à l'heure actuelle, parce que la ville actuelle, qui est tout autour du site archéologique, est toujours là. Donc, c'est une nouvelle phase de l'occupation. Et donc, on a notamment au 4 millénaire une ville, une agglomération, où il y a un, un, un très important édifice, une grande terrasse, on est 1000 ans avant les premières euh, pyramides en Égypte, les premières pyramides à degrés, euh, par exemple, euh, de Djoser. On est euh, quasiment 1500 ans avant la première ziggourate en Mésopotamie, mais on a un, une importante haute terrasse monumentale vers 3700, 3800. Ça, c'est un phénomène très important. On, a, on voit apparaître, fin 4e millénaire, les tablettes proto au troisième millénaire, on commence, avant Jésus-Christ, on commence à avoir des informations politiques sur cette ville-là. Et cette ville qui était euh, très souvent à la jonction entre le monde mésopotamien et le monde iranien, les montagnes. Parce que c'est une ville qui a très fréquemment basculé soit dans la sphère politique mésopotamienne, elle a été intégrée dans l'Empire d'Akkad ou l'Empire de la troisième dynastie d'Ur à la fin du troisième millénaire. Mais parfois... Tout le deuxième millénaire, elle fait partie euh, de l'État de sous Kalmar, par exemple. Donc, elle est liée au plateau iranien. Donc, c'est vraiment une ville de frontières de ce point de vue-là, et qui a, d'un point de vue politique, a beaucoup alterné. Il y a eu une période, à un moment donné, au XXIIe siècle, où elle était indépendante, sous le roi Puzur Sushinak, notamment. D'un point de vue ethno-linguistique, alors ça, je dis souvent ça, quand je disais ça à mes étudiants iraniens, ça ne leur faisait pas plaisir. Mais d'un point de vue ethno-linguistique, moi, je pense que c'est méso... la plus iranienne des villes mésopotamiennes parce que lorsque l'on voit les langues qui sont parlées et les noms propres des habitants, eh bien, les noms propres des habitants de Suze, à partir du moment où c'est documenté par les sources cuniformes, à partir de 2200, ils ont majoritairement des noms propres acadiens. Et donc, ça les rattache à la Mésopotamie. Et il y a une minorité élamite ou hatamtite. Donc, c'est une ville où il y a, une, je pense, une majorité acadienne et une minorité élamite ou hatamite. Donc voilà, c'est une ville vraiment de, de frontière de ce point de vue-là. Euh, la ville de Suze, euh, au deuxième millénaire, va connaître un apogée sous, ses sous, là, sous les sous calmar sous les et puis à l'époque médio-élamite, dans la deuxième moitié du deuxième millénaire dont j'écris. Et la ville va être laminée. Euh, au 7e siècle, avant je décris par les campagnes euh, militaires néo-assyriennes, Ashour Banipal va euh, laminer la ville complètement. Et il est très probable, lorsque les Perses arrivent, euh, lorsque Cyrus prend la ville, on est dans les années 550-540, et lorsque Daïus Ier euh, va créer le palais, parce qu'il y a un, un très important palais à Caménide, à Sus, dans les années 520-510, il est très probable que le site n'est en fait, qu'une ruine. Donc on va avoir un retour de l'occupation, on a une occupation à Chéménide avec un palais à Chéménide, à Suze, et on va avoir l'occupation jusqu'à l'époque islamique. On a trouvé l'une des plus anciennes mosquées à plan arabe à Suze, par exemple. On sait qu'il y avait sûrement, à l'époque sassanide, donc du 3e au 7e siècle après Jésus-Christ, une importante communauté chrétienne à Suze. On le sait parce qu'il y a des actes, euh, les actes de certains martyrs qui nous disent qu'ils ont été martyrisés à Suze, ce qui veut dire qu'il y avait des chrétiens à Suze. Voilà. Et lorsque les chercheurs, les voyageurs européens arrivent à Suse au 19e siècle, le site est complètement abandonné et en fait n'est caractérisé que par la, euh, le tombeau de Daniel la tombe de Daniel qui faisait office, qui servait à faire des pèlerinages et qui existe toujours à l'heure actuelle. Et puis la ville moderne n'a, je pense qu'elle n'a repris qu'au début du XXe siècle. Mais néanmoins, on a une histoire quasiment continue de 7000 ans quand même. C'est un phénomène très très intéressant.